2057, il ne reste rien. Et le problème du coup, c'est que globalement, on se fait chier. Les gens sont devenus fous. Mais le pire, je pense que c'était la violence. Les guerres, elles ont ravagé notre monde. Peut-être qu'on en avait besoin. Pourriez-vous me parler un peu plus de votre enfance Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour tester un mauvais jeu. Enfin, en, en soi, d'après le public, c'est un bon jeu. Oh bon bah, ben, je recommence alors. Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un bon jeu. Non mais je déconne, donner un avis consensuel, c'est beaucoup trop facile. Dire du mal de Skyrim Special Edition, ça a représenté un challenge équivalent à mettre des chaussettes. Oh mais non, j'ai encore raté. GTA V est un shooter en monde ouvert disponible depuis 2015 sur Steam. Et il pèse 80 gigaoctets. Donc ouais, pour le faire rentrer, va falloir lettres du porn. Surtout le porno Zoophile C'est dingue ce que ça peut prendre comme place le pornozoophile. GTA V propose un mode campagne en solo ainsi qu'un mode multijoueur. Dans lequel on fait souvent les plus belles rencontres de nos vies. Parce que c'est bien connu, les serveurs de GTA sont peuplés d'intellectuels passionnés par la philosophie. C'était une blague. À vrai dire, je pense que 80% des joueurs réguliers de GTA V ne savent même pas lire. Et bon, on va pas sortir directement la carte de la mauvaise foi et critiquer un jeu par rapport à sa communauté. Sinon, putain, Paladin, ce serait bien de la merde. GTA V est le cinquième opus de la série Grand Theft Auto qui a été édité et développé par Rockstar Games. Et ce jeu, comme tous les autres jeux de cette licence, a fait pas mal polémique à sa sortie. Certains l'accusant d'être un jeu faisant l'apologie de la violence gratuite. Et concrètement, on va pas se mentir, c'est un peu vrai. Ouais, alors salut, je suis le Saria du futur avec environ euh, une semaine de décalage, je n'ai pas de montre en train de monter cette vidéo. Et je tenais à préciser un petit truc. Pour certains qui ne vont pas rater de me faire remarquer que dans la suite de cette vidéo, je ne parle quasiment que de la violence. Alors, euh, en fait, si tu es malin, tu vas probablement comprendre que GTA V, c'est simplement un support pour pouvoir aborder le thème de la violence dans les jeux vidéo. Parce que j'avais envie d'aborder ce sujet. Bonjour, je suis le Saria du futur avec une semaine et deux jours de décalage. Je suis actuellement en train de monter les rushs du Saria du futur avec une semaine de décalage. C'était juste pour dire bonjour. Waouh c'était ultra méta ce qui vient de se passer. Salut à toi, c'est avec et attends mais comment j'ai pu faire ça Mais euh, là je suis où par rapport au présent du coup C'est un des rares jeux où tu peux tabasser Jérémy. Hein Quoi C'est qui Jérémy Mais Jérémy, ce piéton qui n'a rien demandé et qui passe juste par là. A qui, si l'envie t'en prendre, tu peux allègrement mettre de grands coups de latte dans la gueule, sans la moindre raison. Jérémy, a jamais t'en. Et en plus, sans recevoir de réels malus, enfin des malus qui te mettent vraiment mal. Parce qu'une fois que t'auras bien refait le visage de Jérémy à coup de pied, tu fais juste un tour au commissariat, tu perds un peu d'argent et c'est reparti. Dans Skyrim, par exemple, si t'attaques un mec dans un village, t'es baisé. Mais genre t'es bien bien baisé. Sauf à Blanche Rive, parce qu'à Blanche Rive, t'es influent. <rire> Les vices de procédure. Après, Rockstar Game, c'est des spécialistes dans les jeux à caractère violent. Ils ont aussi, par exemple, développé Bully, un jeu où on incarne un étudiant américain, et dans lequel on peut mettre des patates à nos petites camarades, des filles, qui sont venues ici pour avoir un diplôme. Oui, mais et Saraya, de la violence, il y en a dans tous les jeux vidéo Oui, c'est vrai, mais... Voilà mon avis sur la question. Ouais. Oh putain, il est vraiment cool ce petit effet. En effet, il y a de la violence dans beaucoup de jeux. Mais il n'y a pas vraiment d'autres jeux où la violence peut être aussi gratuite et malsaine que dans certains passages du mode solo de GTA V. Déjà, dans un premier temps, il faut distinguer, selon moi, deux types de violence dans les jeux vidéo. Parce que je sais pas si t'as déjà remarqué, mais il y a différents types de violence! <rire> La violence gore est exagérée qui n'a rien de crédible Les fatalités de Mortal Kombat en sont un très bon exemple Au final, ce jeu ressemble tellement à une boucherie Que l'espèce de massacre qui se déroule sur notre écran en devient presque risible Et la violence de GTA V n'est clairement pas dans cette catégorie Parce que il a une autre forme de violence, plus malsaine à mon goût La violence qui se veut réaliste et ancrée dans notre réalité Et c'est cette forme de violence qu'on retrouve dans GTA Les codes du jeu nous poussent à nous identifier à un américain Qui peut, comme il le veut, tuer tranquillement Jérémy Jérémy le parfum pour après, un problème se pose aussi au niveau du contexte Dans un Fallout ou dans un Far Cry, tu peux niquer la gueule à des innocents De manière relativement réaliste Mais l'univers de ces jeux n'a rien de réel Dans Fallout, on est projeté dans une Amérique post-apocalyptique Dans Far Cry, on est seulement dans la merde Au final, dans les deux cas, les règles ne sont pas celles du monde réel Aucun de ces deux jeux ne nous propose un environnement vraiment réaliste On peut simplement retrouver en ouvrant notre porte et en allant dans la rue Sauf si t'habites à Castelnaudary. Parce que si t'habites à Castelnaudary, le jeu avec un univers ancré dans la réalité, c'est God Simulator je déteste Castelnaudari et je déteste God Simulator, je déteste tout en fait. Après, oui, c'est vrai. Il peut y avoir de la violence dans les livres, les jeux de société ou même la peinture. C'est une très bonne remarque. Je suis absolument seul dans cette pièce. Je déteste ma vie. Mais du coup, pour faire une analogie entre le jeu vidéo et les autres médias, attention, branlette de cerveau en approche. On peut appréhender cette discipline sous deux angles différents. D'une part, il y a l'aspect culturel de la chose. On peut alors penser le jeu vidéo comme un moyen d'expression ou un art en général. Ouais, l'art avec un grand A. Celui où quand tu bois ton café, tu lèves le petit doigt. Ici, la plupart du temps, la violence est un outil pour transmettre un message. La violence peut servir de ressort comique, souligner l'aspect malsain d'une situation, et que sais-je encore. Et si dans un contexte culturel, il n'y a pas ce genre de motivation à utiliser la violence, euh, cette violence est gratuite. Ou alors, ça transmet un message autour de la violence. Donc, ça transmet une idée. Du coup, la question c'est, est-ce qu'écraser un piéton dans GTA alors qu'il n'a rien demandé, ça permet de transmettre un message Parce que s'il y a une idée derrière ça, c'est peut-être moi qui ai du mal à l'intuiter. D'autre part, il y a aussi l'aspect mécanique des jeux vidéo à prendre en compte. On peut alors comparer les jeux vidéo aux jeux de société, dans lesquels, la plupart du temps, la violence est un outil mettant en concurrence plusieurs joueurs. Ils seront départagés par leur dextérité, leur intelligence ou d'autres facteurs. À noter que dans les jeux vidéo, on peut aussi être opposé à un environnement ou à des intelligences artificielles. Un exemple très con de violence dans les jeux de société, c'est les échecs mettant en scène une guerre entre deux peuples on peut supposer que c'est des nègres contre des babtous Là, c'était gravement raciste bon alors j'efface cette blague parce que j'en ai plein le cul qu'il y ait des mecs qui fassent des vidéos sur moi, mais cette guerre n'est au fond qu'une interface permettant à deux joueurs de confronter leurs réflexions. au fond la violence dans un Street Fighter ou dans un Counter Strike représente le même modèle, cette violence servant à un aspect sportif, on ne voit plus la tête du terroriste dans CSGO comme un organe mais comme un point à viser qui, s'il est touché inflige de plus lourds dégâts, et si c'est une Tête, c'est une simple question de game design Parce que la tête, c'est intuitif Ça fait mal Du coup, on y revient Est-ce qu'écraser Jérémy, ça a un réel intérêt technique Sachant qu'il ne se défend pas Ne représentant pas le moindre challenge Et qu'en plus, il ne fait pas gagner de réel bonus Non, je referai pas la blague Jérémy jamais tendance. Ouais bon, j'avoue, c'était plus fort que moi. Du coup, pour tout ce que je viens d'énumérer, on peut résumer le problème avec un joli petit tableau à double entrée. montre en quoi la violence dans les jeux vidéo est selon moi légitime. Et tuer un innocent dans GTA 5 bah, ça rentre dans aucune case de mon tableau. Et de surcroît, cette violence est réaliste et est ancrée dans notre réalité. Donc, ouais, ça représente de la bonne violence bien gratuite sa mère la pute. Après, est-ce que la violence gratuite, c'est fondamentalement quelque chose de mauvais La violence gratuite dans GTA 5 par exemple, serait selon certains spécialistes cathartique et bénéfique. cest à qu'elle permettrait d'expurger certaines pulsions. Et il y a d'autres jeux dans ce délire, par exemple 8 Tread, un jeu où la violence est encore plus gratuite que dans GTA V. Mais bon, si ARL envie de sortir avec une M4A4 à la main pour tuer des randoms dans la rue, je pense que c'est pas un jeu vidéo qu'il te faut, mais une bonne thérapie. Cela dit, je pense que seulement une minorité de joueurs prennent réellement leurs pieds, la majorité y jouant pour passer le temps ou pour l'aspect PVP du multi. En soi, comme je le disais plus tôt, il y a un certain aspect technique. Enfin... J'espère. Parce que, en même temps, je me dis que tous les humains prennent leurs pieds, au fond, avec des plaisirs malsains. Pour l'expérience, il suffit de prendre un gamin, de lui mettre une fourmilière à portée de main et de regarder ce qui se passe. Et ça fait un petit peu perdre foi en l'humanité. Du coup, je pense aussi que la violence gratuite dans des jeux comme GTA V ça permet d'assouvir une sorte de besoin inconscient de transgression. Et on s'est tous déjà amusé à détourner des jeux. Pas prévus pour ça au premier abord. Qui n'a jamais fait une sauvegarde pour pouvoir tranquillement tuer un mec dans Skyrim et voir ce qui se passe Rockstar Games mise tout sur ce besoin. Et derrière, comme je disais plus tôt quand je parlais de la violence dans les médias culturels J'ai l'impression que c'est camouflé par un pseudo-message Bla bla bla, l'Amérique moderne, waouh Alors qu'au départ, si c'est vendu comme ça C'est parce que oui, statistiquement, la violence c'est vendeur Du coup, il nous propose un maximum de jeux ultra-violents Surfant sur ce besoin Au même titre que les producteurs de porno surfent sur d'autres instincts primaires Qui consistent, en pratique, à faire un maximum de va-et-vient sur sa bite Au fait, par rapport à ça, il y a une espèce d'hypocrisie On est d'accord, GTA V étant en Peggy18 Donc théoriquement, c'est censé être aussi choquant que du porn. Enfin, faut noter que les représentations pornographiques sont interdites aux moins de 18 ans. Le Peggy 18 ça veut simplement dire que c'est déconseillé. Après, je sais pas qu'est-ce qui est le pire entre papa qui s'emboîte dans maman et un mec qui se fait déboîter la tête. Au final, les jeunes sont plutôt bien protégés de la pornographie, théoriquement. Il faut quand même qu'ils répondent oui à la question Avez-vous 18 ans Et puis sur internet, il faut chercher un minimum pour tomber sur du porn. Ou même dans les bureaux de presse. Je veux dire par là qu'il n'y a jamais eu de banderole publicitaire du dernier porn de Katsuni en plein milieu d'une FNAC. Alors que j'étais à 5. Et eh ben on l'a vu partout. D'ailleurs, c'est grâce à cette mise en avant que GTA V avait à l'époque pété des records de vente. Après, j'ai mon petit avis sur le sujet. Waouh, il est toujours aussi cool ce petit effet. Je me ferais bien une petite branlette moi. C'est tout simplement à cause d'une différence de modèle économique fonctionnel. Avec internet, les gens n'ont pas envie d'aller chez leur libraire pour acheter un playboy. Ils préfèrent obtenir leur dose de facial bukake en ligne. C'est les sites avec des contenus incroyables mais payants. Ou les sites gratuits blindés de pubs. Par contre, comme un GTA V doit être vendu, là c'est différent. Les opérations commerciales vont bon train. On se retrouve avec des affiches dans la ville, des pubs sur Youtube, Twitter, Facebook, dans les Fnac, les Micromania, mettant en avant à tout le monde, un jeu qui est censé être déconseillé au moins de 18 ans. Mais bon, pour conclure cette vidéo, on peut essayer de nuancer. GTA V n'a pas que du mauvais. En fait, à, après réflexion, c'est pas le but de mon format de dire du bien du jeu. Et puis si tu cherches sincèrement les bons côtés de GTA V, il te suffit d'aller dans l'espace commentaire et de lire les connards qui sont là pour rappeler à quel point je suis quelqu'un d'antipathie. Qui parle juste de la violence dans GTA V. Parce que oui, comme je l'ai dit plus tôt, ce jeu c'était un support pour pouvoir parler de la violence dans les jeux vidéo. Je suis sûr qu'entre leurs insultes, il doit y avoir de bons arguments. Et puis je peux pas trop m'éterniser, j'ai des potes qui m'attendent pour faire un braquage. Ou bah je te dis à la prochaine, mais surtout n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents. Vous savez ce que j'aimerais mmh, Non, dites-moi. Revenir en arrière et me dire de tout changer. Et à présent, je vous présente mon cul. Toi aussi, obtiens le cul de Norage des Spartans pour seulement 22,49€ en écrivant Q dans l'espace commentaire de sa dernière vidéo. Le cul dans l'espace commentaire de sa dernière vidéo.